Il y a des cinéastes dont le but principal est avant tout d'explorer le 7e art. D'explorer ses possibilités graphiques, esthétiques, visuelles, narratives, dramatiques, ou parfois même de frôler avec l'expérimental. Ces auteurs ont souvent le droit à l'appellation que j'ai déjà évoquée de visionnaire. Une appellation qui parfois sonne un peu comme forcée, mais qui définit bien ce qu'elle veut dire. Ce sont des auteurs qui tentent des choses, qui cherchent à proposer au spectateur une nouvelle vision du cinéma, une nouvelle manière de composer avec une certaine idée de la mise en scène ou de la narration, pour emporter le spectateur dans une direction surprenante. Et aujourd'hui plus que jamais, le cinéma semble avoir besoin de ces visionnaires, non pas forcément comme une nécessité qui sonne comme évidente, mais comme une forme de respiration presque indispensable pour mieux comprendre ce qu'est un auteur. Car il est sûr et certain qu'un auteur est à la base de cette envie de raconter, développer et correctement mettre en forme, ce qui se doit d'être une histoire bien racontée, bien mise en forme et bien réalisée pour le spectateur. Plus que jamais, le cinéma se doit aujourd'hui d'être le lieu ultime d'une expression sincère, d'un art qui semble vouloir épouser l'idée d'industrie, alors qu'à la base d'un projet audiovisuel, il y a avant tout un artiste aux commandes. Et dans le genre, le cinéaste que l'on va évoquer ici représente, à mon sens parfaitement, ce que l'on peut définir comme un artiste. Une idée qu'il porte depuis ses tout jeunes débuts dans les années 70, des débuts qui ont fait de lui une légende dans son pays très chaud où il a su s'affirmer comme le géant d'une génération, comme l'auteur comprenant un genre, explorant ses possibilités et amenant le cinéma dans un retranchement surprenant, saisissant et intense. Un cinéaste qui n'a cessé d'explorer de nombreuses possibilités pour son art, qui ne s'est jamais enfermé dans une seule lecture de celui-ci, qui a toujours cherché à proposer au spectateur un nouveau moyen de raconter et de mettre en forme une histoire pour pas simplement réaliser des films, mais pour nous emporter dans des expériences sortant de l'ordinaire. George Miller est un réalisateur de génie, un cinéaste comme on en voit peu aujourd'hui, un auteur comprenant ce que ce doit d'être un blockbuster, ce que ce doit d'être un film d'auteur, ce que ce doit d'être une œuvre, ne comprenant pas simplement ce qui marche d'un point de vue commercial, mais également ce qui marche d'un point de vue créatif, et donc par découlement immersif, pour que le spectateur ne regarde pas simplement un film, mais vive une expérience sortant de l'ordinaire et le poussant à bras le corps dans un univers construit et parfaitement développé. Et cela, son troisième long-métrage en est la parfaite et évidente représentation. Un troisième long-métrage sonnant comme une réinvention pour l'auteur. Déjà, cherchant à reprendre le mythe qu'il avait érigé dans son premier film, pour le déconstruire et lui redonner vie, au cœur d'une œuvre cherchant à lui donner une forme plus aboutie, avec un peu plus de budget et une ambition tout aussi démesurée, lui donnant un impact évident, mais faisant de Max Rokatansky et de son épopée dans le désert post-apocalyptique, un voyage rare et cosmique presque pour le spectateur. Mad Max 2, sous-titré The World Warrior, est un film fou, une œuvre romanesque, épique, dantesque, folle, ambitieuse, rare, bref, tout ce que vous voulez, tant que c'est un superlatif qui définit ce que se doit d'être une suite, et clairement dans son genre, c'est une suite qui dépasse quasi point par point le premier volet, pour donner lieu à un moment de cinéma dépoussiérant le genre du post-apocalyptique, lui donnant de nouvelles lettres de noblesse, et créant par là même un personnage fascinant et passionnant, qui ne cessera de gagner en puissance au fil des épisodes, par la maîtrise d'un cinéaste ne cherchant pas simplement à poser une œuvre intéressante, mais à livrer au 7e art un film unique, intense, rare, Juste magnifique par la même. C'est un film captivant, une œuvre brutale qui est littéralement un hypercute et qui mérite clairement son statut de long-métrage culte et à mes yeux aussi de classique. George Miller est à cette image. Peut-être pas parfaite, mais c'est un auteur qui cherche à donner à son cinéma cette idée de perfection. Perfection dans l'exécution, perfection dans la narration, perfection dans la composition, bref, cette idée qu'une œuvre de septième art ne peut pas simplement s'enfermer dans une structure et un développement linéaire à sa base, mais se doit d'être explosif et de constamment en un sens chercher à se réinventer. Miller ne s'enferme pas. Il veut que son cinéma soit irrémédiablement en mouvement, comme si cela était une nécessité de composition artistique, comme s'il fallait absolument que son mouvement créatif ne puisse jamais être enfermé dans une case, et que donc, par découlement, on puisse imaginer à chaque seconde que son œuvre avance dans une direction surprenante, où en tant que spectateur, on puisse se dire que l'auteur ne se repose jamais sur ses lauriers, et personnellement, j'aime cette démarche. Elle fut risquée, et n'a pas toujours payé, pour un cinéaste qui ne pourrait ne demander que cela, une reconnaissance profonde, mais en ce sens... C'est là sa vraie récompense. Malgré les avis et les critiques ne comprenant pas son mouvement, il lui est toujours resté fidèle, quoi qu'il advienne. Et son film dramatique le plus connu et reconnu est parfaitement à cette image. Un film ne cherchant pas simplement à être une œuvre dramatique, parce qu'elle l'est sur le papier, mais un film exploitant à fond son postulat de départ, pour mettre en perspective quelque chose que j'aime profondément dans le cinéma de Miller, cette façon de montrer que l'homme, malgré les obstacles, ne cessera jamais d'avancer pour voir la lumière au bout du couloir et non s'arrêter au premier dit de ces obstacles, sur son chemin. L'histoire du père et de la mère de Lorenzo, prêts à tout pour aider leur enfant, sonne comme le mélodrame cinématographique par excellence, sur le combat d'un homme et d'une femme, que l'on pourra voir comme auto-centré. Mais que Miller, construit comme le parcours d'une vérité cherchant simplement à sortir du noir, pour un moment de cinéma purement et simplement fantastique, un film qui cherche à montrer la bonté de l'homme au cœur d'un film questionnant de manière viscérale la justesse ou la vacuité d'un combat, que certains voient comme nécessaire et que d'autres voient comme inutile, et c'est peut-être là, dedans, que le fond, plus que la forme, même si elle est toujours là bien évidemment, triomphe au cœur du long métrage du cinéaste australien. Au-delà d'être un intense et juste mélodrame, c'est également un film solaire, profondément touchant, et d'une justesse absolument folle dans son déroulé et sa conclusion terriblement émouvante. C'est une œuvre qui marque profondément et qui touche de manière intense par sa sensibilité inégalable, je trouve. Mais donc aussi, comme évoqué avant, c'est un graphiste. Un cinéaste qui pense ses films avec une logique visuelle et esthétique qui doit marquer le spectateur, avec des images fortes, avec une idée forte, avec une puissante imagerie qui ne peut pas simplement se limiter à 2-3 effets bien pensés, mais qui doit rester tout du long de l'œuvre pour faire en sorte que le spectateur réfléchisse sur l'impact de l'esthétique à la fin de son voyage initiatique. Ainsi se pose une réalisation selon George Miller. Et cela, peu importe le style du film, esthétique ou dramatique, et en ce sens, c'est pour cela que j'aime la manière avec laquelle Miller traite le cinéma. Traite le spectateur également par la même, comme quelque chose qui se doit d'être dompté, d'être maîtrisé, d'être totalement assujetti, pour pouvoir l'emmener dans la direction à la fois qui nous plaît, mais également qu'il semble logique de prendre pour ne pas uniquement construire un film intéressant, mais également un film qui pousse l'idée bien plus loin. Lors d'être simplement un visionnaire, George Miller est un génie du cinéma qui pense son film avant, pendant et après sa conception pour lui donner une dimension universelle qui emporte avec lui un mouvement créatif qui littéralement me fascine. Et son premier film d'animation est parfaitement à cette image pour le coup. Un film d'animation merveilleux qui est longtemps resté dans ma tête comme un ersatz de beaucoup dans son genre pour l'époque mais que ne fut pas ma surprise lorsque je suis littéralement tombé sur une perle du genre, l'histoire mignonne comme tout, d'un petit manchot, ne parvenant pas à chanter, mais dansant diablement bien, et étant ainsi rejeté par tous les autres, sans trop comprendre pourquoi. Happy Feet est bien plus qu'un film d'animation semblant surfer sur une vague à la Madagascar à l'époque. Il sonne comme une œuvre dense, entraînante, captivante, assez folle dans sa manière de raconter une histoire qui semblerait très légère, mais que l'auteur traite avec une dureté rarement vue dans le genre de l'animation, osant traiter d'une forme d'horreur et de cruauté, avec une radicalité pouvant choquer les plus jeunes, mais ne laissant clairement pas indifférent, et poussant ainsi le spectateur à se poser les bonnes questions sur ce qu'il a souhaité raconter. George Miller a livré ici un film unique en son genre, un film d'animation qui ressemble à ce que Pixar pouvait livrer, mais avec une telle intensité que les émotions sont décuplées et que le sentiment qui nous reste en tête et en fin de bouche à la sortie de la salle n'est clairement pas le même que d'habitude. C'est un film qui démontre la puissance littéralement intense et magnifique de création pour un auteur que l'on peut vraiment définir comme un touche-à-tout. Et donc vous vous en doutez, avec tout ce que je viens d'évoquer, son nouveau film sonne comme parfaitement en adéquation avec cela. Car quoi de mieux pour renouveler son style que de raconter une histoire romantique, mais comme seul George Miller est capable de le faire, en ne faisant pas les choses à moitié, mais en nous comptant la rencontre folle entre une érudite désabusée et un génie capable d'exaucer ses vœux. L'idée est folle. Le geste semble tout aussi déglingué et franchement, on n'en attendait pas moins de la part de l'homme derrière Fury Road. Et dans le genre, même si l'on peut se poser des questions par rapport à ce que Miller pourrait nous proposer, il est difficile d'avoir des doutes quant à la portée qu'il sera clairement et indéniablement donné à un récit qui sur le papier se pose comme un projet tout simplement pharaonique un moment de cinéma unique en son genre, un pur objet de fascination et d'exaltation qui sera forcément nous embarquer dans un voyage rare. La promesse est alléchante, le geste semble tout aussi fumé et jouissif, il ne manque plus qu'à voir si Miller ne risque pas de se perdre dans un flot d'idées peut-être un peu trop explosif et que possiblement il risquerait de passer à côté de quelque chose de plus grand. Mais personnellement j'ai très peu de doutes sur cette théorie au vu du bonhomme, de sa créativité et surtout de son ambition.